De nos jours, les solutions de Product Lifecycle Management jouent un rôle quotidien dans de nombreuses entreprises désireuses de remporter les défis établis par un marché toujours plus agile. Cependant, il est important de se rappeler que même le meilleur logiciel dépend de l'acceptation et des compétences de ses utilisateurs. C'est pourquoi nous avons créé TT Performance Suite. Suivons à travers trois exemples comment les parties prenantes du PLM profitent de l'utilisation de TTPS. Marie Leroy est chef de projet en charge de l'implémentation du PLM. Quand il s'agit de garantir que les utilisateurs soient à jour en permanence, elle a bien conscience de l'importance d'avoir des documents propres, des descriptions de processus, tout en conservant des parcours de formation et connaissances. Elle sait qu'elle peut compter sur l'art des composants de TT Performance Suite pour y parvenir. Nicolas Chevalier est ingénieur en charge du développement produit. Pour lui, le succès dépend de la garantie avec laquelle il peut rapidement rassembler des équipes projets compétentes et que chacun comprenne parfaitement son propre rôle. Cela implique également l'intégration transparente et la qualification des prestataires extérieurs. TT Performance Suite lui fournit tous les outils dont il a besoin. En tant que responsable du département informatique, Charles Lefebvre est en charge du support pour les utilisateurs des produits du PLM. Afin de s'assurer que ces équipes peuvent offrir un service efficace et haut de gamme, il sait qu'elles doivent avoir accès à un système qui non seulement agit comme base de connaissances, mais est également un lien direct pour les utilisateurs finaux. TT Performance Suite Les outils de recherche contextuelle et auto-assistance de la suite, pour lesquels chaque utilisateur bénéficie d'un accès, ont aussi réduit radicalement la charge de travail du support. Car ces outils permettent aux utilisateurs de répondre à leurs questions et de régler les problèmes d'utilisation des produits par eux-mêmes. Ces trois exemples mettent en évidence l'importance d'avoir un système de support spécialisé dans le transfert et l'organisation des connaissances. Gagnante de plusieurs prix, notre solution TT Performance Suite est optimisée de façon unique pour l'administration, la création et la distribution de savoirs critiques dans les entreprises, ce qui en fait le compagnon idéal pour tout système PLM. N'hésitez pas à nous contacter.